Salut Youtube, c'est Jacker et bienvenue dans Youtubers, l'émission qui parle de chaînes Youtube qui valent le coup. Aujourd'hui au programme, jeux vidéo. Alors, pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous présenter une chaîne qui parle de jeux vidéo, mais on va exclure tout ce qui est Let's Play pour se concentrer sur les autres types de formats autour du jeu vidéo, ok Voyons ce que j'ai à vous proposer. Alors j'ai un peu hésité, alors voilà ce que j'ai fait, j'ai sélectionné 10 chaînes qui pourraient faire l'objet d'un épisode et qui rentrent dans le thème. Avant de démarrer, je vais vous faire un résumé rapide de chacune d'elles parce qu'elles valent tout le coup. Dites-moi si vous voulez que je fasse pareil pour la suite, c'est-à-dire une sélection de chaînes en rapport mais qui seront pas forcément le thème principal de la vidéo. Il va falloir écrémer, alors pourquoi est-ce que vous aviez voté la dernière fois Entre 10 000 et 100 000 abonnés, mais ok c'est dommage pour Ashikara qui est sous la barre des 10 000. Ashikara est une chaîne de 5400 abonnés qui analyse le premier niveau d'un jeu dans l'émission Touch My Level 1. Roi Bobombe du sommet nous incite fortement à aller voir ce qu'il y a là-haut. Ce premier niveau a donc une sorte de point d'arrivée, mais il y a plusieurs chemins possibles. Mais pour cette première découverte, il est probable que le joueur suive le sentier tracé. En effet, on voit parfaitement au sol un chemin qui va nous mener en haut de la montagne. Et il va nous faire passer par différents ateliers qui vont nous apprendre plusieurs mécaniques de gameplay. Car depuis notre prise en main de Mario devant le château, nous sommes dans une sorte de tuto. Mais à aucun moment le jeu nous le présente comme tel. Nous apprenons le jeu par le jeu. Et pourtant, la palette de mouvements de Mario est énorme. On est loin de la simple course et du simple saut. Les nouveautés liées à la 3D sont en nombre et pourtant, le jeu nous apprend les mécaniques par l'expérimentation. Le jeu aurait pu prendre le contrôle en nous retirant la manette des mains et en nous montrant ça. Ou alors il aurait pu nous suggérer des boutons quand il y en a besoin. Quoi Du coup vous me dites que beaucoup de débuts de jeu passent par des phases chiantes de tuto et comprennent mal les enjeux et les spécificités du média jeu vidéo Ouais, bah c'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais je vous fais confiance. Étant donné le peu d'abonnés qu'il a par rapport à son taf, je vous le conseille vraiment. Allez-y. On dit également au revoir à Sheshune, à Monsieur Plouf et Post Process qui ont dépassé les 100 000 abonnés. Alors GG à eux, ils le méritent et ça fait vraiment plaisir, mais du coup ils rentrent pas dans le critère. Sheshune est une chaîne qui compte 300 700 abonnés et qui fait des tests de jeux vidéo avec beaucoup de gentillesse, de respect et... Enfin... Vous voyez plutôt. La capacité de 47 est de pouvoir changer de fringue plus rapidement que Superman et de pouvoir s'infiltrer discrètement dans les milieux les plus sécurisés. Devenir tueur à gage, quel gâchis Il aurait pu faire un tabac dans le milieu de l'audiovisuel en tant que réflecteur, avec son crâne aussi lisse et nuisant que le cul de Monica Santiago. C'est une actrice de télé -novella. Vous l'aurez compris, Hitman est donc un jeu d'infiltration dans le plus pur sens du terme, puisque l'objectif est de tuer discrètement des cibles dans une foule, en faisant soit en sorte de les esseler, soit en faisant passer leur mort pour un accident. Pas moi pour finir par bah vous en aller incognito. Personnellement, son ton piquant et acerbe, euh, j'adore. Donc vous êtes certainement d'irresponsables connards, tout comme moi. Monsieur Plouf est une chaîne de plus de 135 000 abonnés qui fait une émission bimensuelle dans laquelle il critique des jeux qui viennent de sortir avec son petit personnage animé Ploufman. Et des dessins trop mignons kawaii. Quelque chose d'étrange m'est arrivé après 20 minutes de jeu. Après que la menace terroriste mondiale ait été identifiée, blablabla. j'ai attentivement écouté les revendications des terroristes. Nous souhaitons que les américains rapatrient leurs troupes qui stationnent dans 153 pays à travers le monde. Mais cela me paraît être une merveilleuse idée me suis-je dit, je suis prêt à discuter avec vous de la façon dont nous allons organiser cela. Mais alors que j'avais choisi mon camp, le jeu est venu m'extirper de mes idéaux en me rappelant que je devais être contre cette idée étant donné que j'allais devoir jouer les gentils américains sauveurs du monde. Et voilà, j'avais 7 à 8 heures de jeu devant moi où j'allais activement de voir combattre des terroristes pour lesquels j'avais développé une très forte sympathie idéologique. Ce qui me permet de vous parler de quelque chose de bien plus intéressant, car la semaine dernière j'étais à la Gamescom. Pour que vous puissiez vous faire une idée, disons que chaque éditeur a son style. Il y a Electronic Arts où l'on fait semblant d'avoir avoir un service de sécurité et tout, mais chez qui on entre comme dans un moulin. Tout ça pour pouvoir faire une heure de queue pour voir Titanfall, mais notons quand même qu'ils font un excellent café glacé au caramel. Il y a le style Ubisoft, à savoir oublier de noter les rendez-vous dans la base de données pour toute la Suisse. Les gens à l'accueil ont d'ailleurs nommé cela le Schweizer Problem. Bravo, Ubisoft Suisse au passage, un ami s'est faufilé sur le stand Deep Silver d'où il est ressorti avec un magnifique panini au salami préparé par un cuisinier engagé pour l'occasion. Il y a aussi le style Activision où le message semble être « Votre présence en ces lieux pourrait probablement être de nature indésirable, veuillez décliner votre identité ou nous lâchons les chiens » Ou encore le style Nintendo où l'on nous offre des muffins incroyables. Mon dieu que ces muffins étaient délicieux, à la confiture pour certains et au chocolat pour d'autres avec des petits bouts de caramel et un cœur de Nutella. Mmh les petits muffins. <coughs> je remets donc le préfictif de la meilleure bouffe pour amadouer les journalistes indépendants à Nintendo et leurs incroyables muffins. Non, sérieusement. Ses critiques sont super intéressantes et j'aime bien son format, je vous conseille d'aller jeter un oeil. Post Process est une chaîne de plus de 104 000 abonnés qui décortique les mécaniques des jeux vidéo, comme par exemple la génération procédurale ou encore le ragdoll, l'anti-aliasing, etc. C'est des thèmes vachement intéressants et assez peu abordés sur le YouTube Jeux vidéo français, je trouve. Bonjour à vous, jeune malandrin et vieux singe indomptable. Bienvenue dans cette première de post Process, une chronique qui parle avec sa bouche et pense avec votre cerveau. Pour les présentations, moi c'est Ronny, et pour l'émission elle-même, ici, on va s'intéresser au processus technique dans le jeu vidéo. Donc plus concrètement, dans quelle mesure ça va servir le propos du jeu Que ce soit un rapport à l'immersion ou l'esthétique de celui-ci, pour en plus vous proposer des jeux que vous ne connaissez peut-être pas. Bon, alors il en reste 6. Je vais continuer de faire mes petits résumés pendant que je lance la roue de l'aléatoire qui va déterminer de quel youtubeur je parle aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, je vous recommande ces 10 chaînes, donc s'il y en a une que vous connaissez pas, allez au moins jeter un, un coup d'œil parce que c'est vraiment des très bonnes chaînes. Et on dit au revoir à Pseudolesque, qui est une chaîne de 34 000 abonnés. Il nous donne son avis sur les titres auxquels il joue avec beaucoup de recul et d'analyse. Pour des émissions traitant de, de l'actualité vidéo ludique, ce qui fait, c'est très fort. Et c'est pour toutes ces raisons que malgré quelques défauts, les fans d'infiltration comme les apprentis assassins en 3D auront largement de quoi faire et s'amuser avec cet Hitman 2... 2. Ce, ce second Hitman 2. C'est Hitman 2 2018, Hitman 2016 saison 2, bref, ce jeu là, encore merci les gars du marketing pour ça, changez rien. Maintenant que ça s'est fait, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes et, et ah, attendez, on me fait signe que je suis complètement à la bourre pour ça. Faites voir le, la feuille de route, merci, ah ouais, ah ouais mais, ah mais on est déjà en 2019 en fait, euh, bon bah on va passer à Red Dead Redemption 2 alors. Vu que cela fait maintenant quelques mois qu'il est sorti, le gros de la vague médiatique pour surfer dessus est passé. En plus, il y a eu Smash Bros et tout. Mais vous savez ce qu'on dit, si ce n'est plus le moment d'en parler, c'est que c'est le bon moment pour en parler. Sinon, il y a également une émission sur les codes et clichés agaçants dans les jeux vidéo qui s'appelle Red Barrel. Je vous conseille notamment sa vidéo sur les mondes ouverts et le déchirant. Le jeu vidéo est, comme beaucoup d'autres médias, sujet à divers effets de cycle et de mode. Et s'il y en a bien un qui a la dent particulièrement dur en ce moment au point de truster des campagnes marketing entières jusque dans des salons comme le 3, c'est bien celui de l'open world. Open world. Open world. Open world. Open world, world. one of the most ambitious open world game ever created on peut, sans prendre trop de risques, affirmer que cette appellation connaît un véritable boom depuis plusieurs années maintenant, à tel point que l'on pourrait presque l'assimiler à une étape désormais obligatoire pour une majorité de gros blockbusters cherchant une crédibilité. Et qui dit boom dit bien souvent surabondance, et c'est précisément à ce moment là que l'étincelle de fraîcheur s'estompe, au profit d'une exploitation déraisonnable et irréfléchie. En gros, c'est à ce moment-là que l'on devient un élément vaguement relou qui fatigue un peu tout le monde et ne surprend plus vraiment personne. Bienvenue donc dans ce 11ème épisode de Red Barrel, l'émission qui décortique les codes et clichés agaçants du jeu vidéo, une fois par année sextile à peu près. Aujourd'hui, on cause Open World. Un Drop dans la Marre est une chaîne de 56 000 abonnés qui réfléchit sur la place du jeu vidéo et sur les diverses questions de société que le médium implique. Ils font pas des critiques de jeux spécifiques en fait, ils font des critiques de l'industrie vidéoludique et de tout ce que ça englobe. Je vous conseille d'aller jeter un œil au moins à deux de leurs émissions, deux minutes pour convaincre et fleurs de sel. Ils ont créé la Xbox One, ils ont travaillé dessus pendant plusieurs années au sein d'un gigantesque pôle R&D de Microsoft, ils n'avaient pas pour mission de créer une simple console mais de créer un nouveau produit, de créer la Xbox One. Leur mission fut menée jusqu'à le 3 2013 où la Xbox One a pu exister le temps d'un instant, mais quand la commercialisation fut venue, ces professionnels salariés de Microsoft ont compris unanimement que Microsoft a finalement dû vendre une simple console. La Xbox One n'existe pas, cette phrase terrible marque l'histoire de l'entreprise de façon irréversible. La Xbox One n'existe pas, et dans deux minutes, vous en serez convaincu. Game Next Door est une chaîne de 40 000 abonnés qui parle de game design et analyse les modes dans le jeu vidéo. Comme les microtransactions, les walking simulators, les mondes ouverts, les jeux indépendants, etc. Comme les autres, évidemment, je vous la conseille, allez-y. Tu joues à quoi À Heavy c'est un jeu indé édité par Devolver. Édité ah, c'est pas un indé alors Si, si, c'est un Brésilien qui a développé ça tout seul. Donc il n'est pas édité Bah, si, par Devolver. Bah alors c'est pas indé Mais si, le, le mec il est barbu, il a les cheveux longs, la totale Mais il est pas édité alors Bon et c'est quoi pour toi un jeu indé Bah je sais pas, c'est pas tout hein. Mikawel est une chaîne de 40 000 abonnés d'un mec qui aime jouer aux jeux vidéo avec un petit coup de cœur pour la saga des Assassin's Creed, ça se ressent vachement dans ce qu'il dit, et qui fait des études dans le domaine commercial, ça se ressent aussi. Il nous fait part de ses réflexions autour du jeu vidéo en général mais aussi des critiques de jeux qui sortent et qui lui plaisent. C'est quelque chose de vachement plus personnel et moins écrit, et tu suis plus le mec et son ressenti que son analyse en fait, mais c'est quelque chose qui me plaît aussi et qui pourrait potentiellement vous plaire. Pour cette dernière vidéo, j'ai envie d'user l'expression « the last but not the least » étant donné qu'on va s'attaquer à une série qui me tient à cœur, vous le savez, Assassin's Creed, puisqu'aujourd'hui c'est la grosse vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. Mais avant de s'attaquer à Odyssey, j'ai envie de parler d'un truc, c'est ma relation avec la série Assassin's Creed, parce que, je vais tout de suite spoiler, Assassin's Creed Odyssey, pour moi, est une gigantesque claque et je me demande même si c'est pas mon Game of the Year. Honnêtement, ça joue avec God of War, mais c'est deux jeux très très différents, avec deux expériences qui sont diamétralement opposées, donc c'est très très dur pour moi de les hiérarchiser. Mais en tout cas, Odyssey, pour moi, est un jeu extraordinaire. Sauf que je vois le truc venir, vu que je suis le premier à me décrire comme un fanboy d'Assassin's Creed, on risque de mettre mon objectivité en question. Et donc, du coup, j'aimerais bien faire un petit point là-dessus. Alors, le premier truc, c'est qu'effectivement... Si je me décris moi-même comme un fanboy de Assassin's Creed, c'est parce que j'ai toujours été passionné par l'univers et la promesse qu'offre la série Assassin's Creed. Replonger dans des époques à travers des reconstitutions qui, à défaut d'être incroyablement réalistes, sont crédibles, je trouve ça super passionnant, ça fait voyager. Game Spectrum est une chaîne de 31 500 abonnés qui fait des documentaires sur le jeu vidéo. Il s'agit d'une chaîne que j'ai découvert récemment et dont je n'ai pas eu le temps de voir énormément de vidéos. Pour tout vous dire, j'en ai vu 3. Non, la dernière qui est sortie il y a pas longtemps sur le crunch dans le jeu vidéo. Donc c'est assez long mais allez jeter un coup d'œil et s'il y a un sujet qui vous plaît et qui vous intrigue, cliquez dessus et vous allez voir que vous n'allez pas perdu. de temps. Donc... Comme nous le savons, dans le industrie de la vidéo, il y a, pour le dire, des conditions de travail à beaucoup de place. There is brutal crunch at a lot of video game studios. I would say that a lot of people believe that you can't make games without crunching, without putting in extra hours, without working nights and weekends. Crunch is very prevalent in the video game industry. Layoffs happening all the time. Last year, we saw EA shut down Visceral. Yep. A couple of months ago, Hangar 13, right here in the Bay Area, yep. got uh, half of their staff got laid off. So this is just constantly happening. I think that video game workers, unlike, say, film workers, are not protected at all. They don't have any sort of leverage against the people who manage them and who control their fates. In the film, they have unions. In the video game industry, they do not. And it's something that's been discussed, a lot this idea that workers should be uniting to bargain collectively and try to get some leverage in that fight. And I think now this topic has more momentum than it's ever had. Yeah. Um, there's a group called Game Workers Unite that's passing around pamphlets and buttons and zines, which is really cool to see. Um, they had a Twitter account that like leaped immediately. So this is something that is very real and is happening and people are talking about it. et Mister Flesh qui est donc celui dont nous allons parler aujourd'hui. Regardons-nous sur ses stats. flash est une chaîne YouTube créée en janvier 2013. Elle a fêté ses 5 ans récemment et compte environ 56 800 abonnés. La chaîne compte 118 vidéos. Autant vous dire que si vous la découvrez maintenant, vous avez de quoi faire niveau contenu. Et en 5 ans, il s'en est passé des choses. Alors je vais commencer par vous expliquer son concept principal, Reset System. À toi Flech. Reset System, c'est la chronique d'un geek rebelle, accompagnée de sa mascotte canine nommée Hermine. Voilà, tu peux repartir. Merci flèche. Alors oui voilà, le concept de base de l'émission c'est ça, mais surtout c'est un gars passionné qui nous parle des licences et des thèmes des jeux vidéo qui kiffe, comme par exemple euh, Portal, ou encore Candy Crush, euh, ou... Hein quoi Candy Crush En vrai je troll, mais son épisode sur Candy Crush est vraiment cool, foncez-le voir. Euh, ok, euh, Candy Crush. <rire> mais aussi euh, Ace Attorney et bien d'autres. Il nous parle de plein de sujets intéressants tout en abordant tous les aspects du jeu. Avec Phoenix Wright, par exemple, il nous parle de la localisation en français du jeu. Puisqu'on dénombre plus de 200 000 ventes, ce qui est, je vous le rappelle, bien plus que n'importe quel autre jeu contenant AC Torny dans son titre jusqu'à présent. Vous êtes donc d'accord pour dire que Capcom n'est en rien responsable de ce succès, si ce n'est d'avoir accepté de céder l'univers de Phoenix Wright pour cet épisode. Vous venez donc de prouver que la politique de Level 5 et Nintendo est plus efficace que celle de votre client. <rire> J'ai envie de dire merci à eux d'avoir traduit le jeu en Europe. Après tout, ce n'est pas étonnant vu que les Layton ont toujours eu droit à une traduction. Et même le doublage est en français. Mais si Capcom avait été l'éditeur, en aurait-il été autrement Pensez-vous que le jeu se serait aussi bien vendu avec leur manque de considération pour le public européen D'autant plus, monsieur Boulet, que c'est depuis ces spin offs que Capcom a cessé de traduire les jeux LCTorni en Europe. Cette histoire ne présageait rien de bon et les fans européens commençaient déjà à sentir plus ou moins l'embrouille venir. Et pour preuve, s 5 n'est sorti qu'en anglais pour l'ensemble du public occidental, ce qui n'a pas empêché au jeu de recevoir un excellent accueil. Avec Candy Crush, il nous parle de récompense et d'addictivité dans le jeu. Tu peux lire Euh, c'est un peu gênant. Surtout le passage où j'ai failli percuter un cycliste dans la rue car je jouais sur mon smartphone. Mais bon, c'est dans l'intérêt de l'épisode alors, tu peux y aller. 1er janvier 2016, cher journal de bord, pour l'année 2016, j'ai pris une résolution, mais pas vraiment une bonne. Je vais tester Candy Crush. A l'époque déjà, je crachais sur toutes ces applications à la fin de ville, à cause de ses amis qui, à défaut de profiter de leur vie, m'en demandaient une sur Facebook en polluant mes notifications. J'ai toujours refusé de cautionner les jeux du même genre, je jugeais les gens qui y jouaient, et pourtant, cette année, je vais tester Candy Crush. Tester si son côté addictif est réel, tester si c'est amusant, bref, je vais me plonger dans l'expérience. Ou encore avec sa vidéo sur Pierre Feuille Ciseau où il nous parle d'équilibrage. Tout a commencé le 1er avril 2014, à la base c'était juste une blague mais euh, j'ai testé le jeu euh, Bienvenue chez HT sur Nintendo DS, et euh, l'année suivante j'avais monté d'un cran, j'avais testé 18 jeux La Passion, en septembre 2016 j'avais testé les jeux Fort Boyard, et euh, récemment encore j'ai fait euh, Candy Crush, j'ai senti que quelque chose était en train de changer en moi. Alors que les abonnés réclament des vidéos sur Rayman, sur tout, sur Professeur Layton, j'ai décidé de faire une vidéo sur Pierre Feuille Ciseaux. Pierre Feuille ciseau le jeu avec les mains Oui, j'ai trouvé plein de bien intéressants à faire avec le jeu vidéo. Le tout accompagné de sa très charmante mascotte, Hermine, que voici. Et d'ailleurs, bienvenue dans l'émission qui veut gagner des millions. Alors, afin de ne pas faire d'impair et de vous faire fustiger dans les commentaires de Mr. Flash, il va falloir répondre à cette question. Quel animal est Hermine Un dauphin Un chat Un chien Un ornithorynque Vous avez l'air d'hésiter. Vous savez quoi Je vais vous aider et on va utiliser un joker. Et euh, Marcel, je vais demander le moite-moite. Je n'ai pas le choix. Très bien, Guy. Computer Vous allez retirer deux mauvaises réponses. Il reste deux propositions un chat, un chien. Voilà, je vous laisse voter et ça vous redirigera vers la suite de la vidéo.